La préparation mentale en sport. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute la Performance. J'accompagne les sportifs et entrepreneurs à être sereins et confiants en compétition, en éliminant la peur d'échouer. Donc la préparation mentale en sport, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais déjà, avant d'aller plus loin et pour t'abonner et recevoir toutes les vidéos de cette nouvelle série, bah, pense simplement à appuyer sur la petite cloche juste en bas et de mettre un pouce. Cette première vidéo d'une série qui sortira deux fois par semaine sur la préparation mentale est là pour t'aider à simplement bah, tout donner, être serein, confiante, détaché du regard des autres et simplement être toi-même et t'épanouir dans ton sport ou l'entrepreneuriat. Donc, pense aussi, vu que c'est le début, à commenter chaque vidéo et me dire ce que t'attends parce que cette série, je tiens vraiment à t'apporter un maximum de valeur aujourd'hui. Tout, tout, toutes les connaissances que j'ai réunies sur ces dernières années et pouvoir te les mettre à profit. Donc, sens toi libre de commenter chaque vidéo et me dire ce que t'attends pour qu'on puisse t'apporter un maximum. Alors aujourd'hui, la préparation mentale dans le sport, je vais t'évoquer différents points ici, donc sois bien attentif. Pourquoi déjà se préparer mentalement Alors se préparer mentalement, est-ce qu'un sportif doit se préparer mentalement C'est souvent ce qui peut revenir. Pourquoi Parce que dernièrement, une sportive me disait ça, mais finalement, je suis déjà prête mentalement et je suis aussi d'accord. Pourquoi Parce que souvent, on va dire de la préparation mentale et certains vont dire j'ai des problèmes de mental alors que les sportifs, pour s'entraîner autant, eh bien tout simplement, on est déjà prêt mentalement. Mais simplement, il y a souvent des blocages qui viennent enrayer la machine. Pour contextualiser et comprendre pourquoi cette série va être différente de tout ce que tu as pu entendre sur la préparation mentale jusqu'ici, eh bien je vais d'abord me présenter. Donc Pierre, Pierre le prénom, David le nom, j'ai cinq finales de Championnat de France à mon actif et j'en ai gagné une seule, non pas grâce, mais à cause de mon mental. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'étais sportif de haut niveau, bah, à chaque fois que j'arrivais en demi-finale, j'avais cette certitude que j'allais gagner. Et donc, je gagnais. En revanche, lorsque j'arrivais en finale, eh bien, à l'époque, je ne savais pas pourquoi, mais je n'étais pas motivé. Au fond de moi, il y avait une partie de moi qui avait envie de gagner, mais l'autre partie qui ne s'engageait pas réellement dans l'action. Alors, à l'époque, j'étais quand même en équipe de France, j'ai plusieurs tenues équipe de France, mais jamais, jamais, jamais numéro un. Et donc, j'avais fait... Un tas de séances d'hypnose, ça avait amélioré les choses, mais ça ne les avait pas résolues profondément. Et donc derrière, pour pouvoir comprendre ce qui bloquait, je me suis formé en hypnose. Je me suis formé en, neuro en neurosciences, je me suis formé aux quatre coins du globe pour comprendre qu'il y a certaines, certaines méthodes qui allaient fonctionner avec des personnes et d'autres méthodes qui n'allaient pas fonctionner. Alors du coup, j'ai continué de chercher, je me suis énormément formé ces cinq dernières années jusqu'à comprendre la différence entre les numéros 1 et les numéros 2 qui m'ont amené à... À créer la dépolarisation et la mettre au service des performeurs qui étaient comme moi à l'époque, c'est-à-dire qui performent, s'entraînent beaucoup, mais pour autant, bah, sentent qu'il y a un plafond de verre et qu'ils peuvent faire plus. Et du coup, c'est pour ça qu'à travers cette vidéo, tu as trouvé une méthode qui est innovante, qui va te permettre de totalement te libérer. C'est-à-dire que la dépolarisation, ça ne ce n'est pas une technique qui permet une amélioration, c'est une technique qui permet une transformation. Et c'est vraiment deux choses très différentes. Et, pourquoi aujourd'hui on est aussi efficace à l'académie de la haute performance. Donc pour reprendre sur ces deux écoles d'amélioration et de transformation, il y en a qui, la première école peut suffire, c'est à dire ce qu'on va retrouver en préparation mentale grand public, c'est à dire des exercices de respiration, de visualisation, d'auto-hypnose, de méditation, tout ça, ça va déjà aider un certain nombre de sportifs à comprendre déjà comment le, le cerveau fonctionne. Ton cerveau, le but de tous ces outils, que ce soit l'hypnose, la sophologie, la méditation, la pleine conscience, c'est la même base. La base, c'est quoi C'est faire chuter le rythme de ton système nerveux, des fréquences cérébrales dans les ondes alpha. Alors, c'est quoi cette histoire d'ondes alpha Eh bien, tu as les ondes bêta qui est là quand on parle, tu vois, en fonction de, de ton rythme cérébral, tu vas déclencher une, une fréquence qui est un rythme de pensée, donc le nombre d'impulsions électriques dans ta tête, le rythme bêta qui est ici le rythme alpha qui est vraiment le moment présent, ensuite Theta qui est l'endormissement et Delta qui est le sommeil profond. Et ce qu'on va chercher à faire quand on amène un sportif au haut niveau, c'est simplement l'amener dans les ondes alpha puisque à ce moment là, il bah, n'y a pas la pensée qui part où sur le résultat. Est-ce que je vais réussir et Les autres vont dire quoi si, si je perds Le regard des autres ou dans le passé et les soucis du passé. Le rythme alpha est juste là dans l'instant présent. Et donc la première école permet par des techniques de respiration, visualisation, ça d d'amener un savoir-faire aux sportifs qui leur permettent déjà d'être plus concentrés. Ensuite, ça va être limité. Pourquoi Parce que certains sportifs, comme moi à l'époque et comme tous ceux que j'accompagne aujourd'hui, et même des entrepreneurs, bah, le problème, il est beaucoup plus loin. Ce n'est pas de la respiration, ce n'est pas un pansement qui va faire les différences, c'est simplement d'aller chercher le problème qui est identitaire. Bah oui, nous sommes des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains, pas des connaissances humaines, mais des êtres humains. Et l'overbet, il se conjugue comment Par le « je suis ». Et du coup, c'est voir avec ces personnes-là si déjà dans leur tête, ils agissent au quotidien comme le champion qu'ils sont en train de devenir et s'il n'y a pas un blocage qui enraye la machine pour les faire devenir ça. Et c'est là où, du coup, moi, j'ai créé la dépolarisation qui va permettre, en une série de questions processées et séquencées, de permettre à n'importe quel être humain, c'est reproductible d'une personne à une autre, de pouvoir enlever les grains de sable qui enrayent la machine. Alors la dépolarisation, ça permet simplement de... C'est pour ça que notre, notre slogan est l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Simplement de comprendre que ton sport, un jour ou l'autre, il va s'arrêter. Les titres que tu as, un jour ou l'autre, dès que tu vas arrêter, quelqu'un va te remplacer. Donc ce que tu as, ça va être très vite remplacé. Ce que tu fais, c'est pareil. Alors regarde, pendant le Covid, on te l'a enlevé d'un seul coup, on n'a pas demandé ton avis. En revanche, qui tu deviens, ça c'est cette partie que tu vas garder avec toi toute ta vie. Et la dépolarisation permet simplement... De devenir un être humain de plus en plus complet, de plus en plus en harmonie avec soi-même, de plus en plus s épanoui, de plus en plus accompli à travers le sport que je suis en train de pratiquer. Et pour ça, qu'on est totalement dépolarisé, et bien ça permet simplement d'être ici dans l'instant présent, de pas se préoccuper de ce que les autres pensent et simplement de faire ce que ton cœur te dit, ce que ton corps te dit et bah de, de suivre ton instinct tout simplement et ton intuition en toute. Euh, en toute authenticité, juste comme tu es. Donc voilà en quoi aujourd'hui cette, euh, cette série de vidéos va pouvoir t'apporter de comprendre ce qu'est la dépolarisation, de comprendre comment tu peux avancer en étant un être humain, un homme, une femme totalement libéré, épanoui et accompli. Si tu as envie, si tu es impatient et que tu as envie d'aller plus loin dès maintenant, bah tu peux regarder là dans, dans, les, dans le lien en description, il y a un ebook book qui est offert qui va te permettre d'aller plus loin sur comprendre la dépolarisation. Il y a également une web conférence qui est offerte, qui a déjà aidé des milliers de personnes sur ces deux dernières années. Et tu as aussi accès, si tu es encore plus impatient, tu as aussi accès à un entretien offert avec une personne de mon équipe ou moi-même, où là on va vraiment se mettre au clair sur là où tu en es aujourd'hui, là où tu as envie d'aller, et quels sont les blocages qui peuvent t'empêcher de devenir juste pleinement toi-même, de réaliser tes rêves et visions en toute liberté et en toute légèreté, en étant débarrassé du regard des autres. Et donc, si cette série t'inspire, bah, sens-toi libre de cliquer là sur t'abonner pour être notifié des sorties des prochaines vidéos. Et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao